Aujourd'hui, le 12 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans les directions Kupiansky et Kranolimansky, à la suite d'un incendie complexe dans les zones de concentration de main d'œuvre et d'équipement militaire des forces armées ukrainiennes, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 5 véhicules ont été détruits. La direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives. À la suite d'un engagement de tir préventif, une tentative de l'ennemi de contre-attaquer les positions russes en direction de la colonie de Pesky dans la République Populaire de Donetsk a été contrecarrée par une compagnie de la 59e Brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes. Les pertes du côté ukrainien se sont élevées à 30 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie et trois camionnettes. Opérationnel et tactique, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu les 83e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir. Ainsi que les main d'œuvre et l'équipement militaire dans 156 districts. Dépôt de munitions de la 102e Brigade de Défense Territoriale des Forces Armées ukrainiennes a été détruit près du village de Guliépol, dans la région de Zaporozhye. D'un combat de contre-batterie sur une position de tir près du village de Zlenigay, dans la région de Kharkiv, un véhicule de combat ukrainien du système de lance-roquettes multiple Smerch a été touché. Dans la zone de la colonie de Krasniliman de la République Populaire de Donetsk, un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiple grade a été touché. Systèmes de défense aérienne russes ont détruit deux avions MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne dans les airs dans les zones des colonies de Rodisk et Pavlovka de la République Populaire de Donetsk. En outre, deux hélicoptères ukrainiens Mi-8 ont été abattus près des colonies de Kurakovo et de Konstantinovka dans la République Populaire de Donetsk. Cours de la journée, six véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Golikovo, Ploshchanka, Melovatka, pour panne de la République populaire de Lugansk, Terni, la région de Kharkiv et la ville de Donetsk. Outre, deux missiles balistiques ukrainiens d'Oshkahu de et deux roquettes du système de lancement multiple Imar ont été interceptés près du village de Yubilénois, dans la région de Kherson. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 343 avions, 183 hélicoptères, 2653 véhicules aériens sans pilote, 396 systèmes de missiles antiaériens. 7076 chars et autres véhicules blindés de combat, 928 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 3678 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7568 unités de véhicules militaires spéciaux.